Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale, c'est une journée que j'attendais depuis le début de la saison. C'est aujourd'hui la grande ouverture du Massif de Charlevoix. Pour ceux qui suivent le channel depuis quelques temps, vous savez que l'automne passé, j'avais présenté des images de leur première piste, l'histoire sans fin. J'avais été invité en exclusivité par le Massif pour venir essayer la piste avant tout le monde, avec un guide privé, ça a été super le fun. Ça fait que le Massif était supposé ouvrir cette année, Là, évidemment, la pandémie a tombé, donc ça a un petit peu changé les plans. Mais, au courant de l'été, le Massif sont euh, sortis publiquement, ils ont offert aux gens de venir essayer leurs pistes pour quatre fins de semaine à la fin de l'année, donc neuf jours de bike total. Il va y avoir 11 pistes ouvertes aujourd'hui, de différentes longueurs, pour un total de 20 km. Ça fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais aller vous montrer un petit peu le, le domaine, les pistes vertes, les pistes intermédiaires, on va aller rider ça. Vous allez voir, il y a des super beaux panoramas, ça va être super le fun. Mais pour finir la vidéo en beauté, j'ai vu qu'il y avait trois petits losanges noirs en plein milieu de la montagne, trois petites sections expertes qui paraissent qui sont super le fun. Euh, j'ai jasé avec un ami de, de la montagne hier, il m'a parlé un petit peu de ces trois pistes-là. Ça fait qu'on commence avec les débutantes intermédiaires, je vous montre un petit peu la montagne et on finit ça dans le secteur expert. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit « thumbs up » et peut-être même vous abonner pour voir plus de vidéos de Freeride Québec. On pogne les bikes et on s'en va râler ça, être là. Bon. alors, massif de Charlevoix, on s'en va dans la Easy Rider. Hop. On roule blind, évidemment. Je sais si c'est moi qui n'ai pas correct, là. C'est quand même un rider assez avancé j'ai du fun pareil dans ces pistes là <rire> je vais trouver pour ce genre de piste-là <rire> Fait qu'une belle petite piste verte pour les familles, les enfants Mais le pire Il y a moyen de pogner des bons pics de vitesse Il y a des bons petits saules fun <rire> Et un petit peu boîteuse. Il Faut laisser attendre Mais si vous voulez initier votre blonde ou votre chum qui commence qui sont pas encore prêts à faire de la baptême pour vrai c'est la place ah oh, waouh, c'est hot bon pour il des petites possibilités de gap c'est pas le fun Oh, yeah. <Guinnessnın gy comenical> <Broadly politique> <upon> C'est froid Ça Là je viens de croiser l'histoire sans fin Si je ne me trompe pas Pour vrai quand ça va être tapé, ça va être rapide Allez Au vrai il y a du potentiel de vitesse <rire> Oh my god Ah oh, c'est bon Ça, ça va être les noirs Ah, hein, Il doit être terrible dans la caméra Yes Il faut faire à pied Oui, c'est bon, c'est bon oh. oh, petite bad luck Il que la personne est correcte Let's cheer. <laughs> Compression. À gauche. Merci. Oh, je vais vraiment faire attention. Oh, et on est. Pour ça va être le fun pour les kids. Hey, oui, C'est hein? parfait sans joke, là. Yes! <rire> Double track! Je sais pas quelle vitesse on peut pogner ici, guys! Sans se planter, c'est possible! Yeah! Oh! <rire> Ça va! <rire> Ah. Ah. Alors. Ah. Dernière descente de l'avant-midi. Après ça, on s'en fait de l'editing. On prend encore une fois c'est un très facile. Pour aller dans le secteur expert. On va en faire les trois pistes expertes la piège à renard à ours ou la piège à ours à renard, un des deux, la WIPET et la... la... j'ai un blanc de mémoire, whatever. On va en faire les trois pistes expertes du massif à cette température qui est pas loin de zéro. Mais c'est correct Yes. Oh, c'est pas arrosé. Yes. Bon. Alors la première piste experte, la piège Arnon à ours. Cette piste-là, c'est un single track qui va nous amener à la deuxième, la Whipette. Et j'ai entendu dire, entre les branches, qu'il y aurait un kicker de 25 pieds de long dans la Whipette. Nice. Et que date, personne n'a réussi à le clairer. C'est aujourd'hui que ça va se faire. Et yeah, on va voir. Ça ici. Burp. Oh, c'était basé. Il y a quelques personnes qui ont passé droit de site. Ah! Ouh. Oh. Il ouais, faut comprendre le flow ici. Ça. Oh. Ah. Hey. Ah. Okay. Ça va. Ah. Ah. Yep quelques sauts qui peuvent faire peur hein ça va pas assez vite ha ha raconter à la fin de l'année hein pour mon cardio la limite pour lui Ah! Oh! oh que j'ai batté. Ça ici, On tombe là où notre monsieur a fait un accident tantôt On espère qu'il est correct Pas la bonne place, pour s'arrêter. arrêté, attention Il faille le dessus Et la troisième section expert j'ai pas vu le nom, je m'en rappelais pas. Ah, oh, that's nice. Ah. Oh. Ah. oh, il doit avoir de la boîte dans l'antenne. Vous allez devoir rendre. Ouh, je suis train de checker. Non. Oh, petit gap si. That's nice. Ah, c'est cool ça. Et voilà, fait que les trois petites sections experts back à back. Fait que un single track peut-être. Après ça, une avec des sauts. Grosseur moyenne. Et la dernière, des sauts pas mal plus gros. Il y a plusieurs sauts. Euh, Peux-tu dire des shark fins Plus de sauts euh, qui t'amènent de côté euh, off camber. Avec des arbres qui passent proche. Ah. Ah, J'ai hâte de voir ces trails-là quand ça va être bien tapé et bien sec. Waouh Hop Ouh. Ça fait qu'il est presque midi. Moi, c'est la fin de ma journée aujourd'hui. Je vais être de retour demain pour toute la journée. Je vais venir voir comment que les, les trails se portent. Bon, si ça s'est bien tapé avec les gens qui sont passés aujourd'hui. Ça fait guys, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous dis un immense merci d'avoir écouté. Vous pouvez donner un petit thumbs up aux vidéos et même vous abonner. J'ai beaucoup de contenu qui s'en vient du Sentier du Moulin, de Empire 47, une batch de vidéos de DH au Mont-Saint-Anne, bien d'autres affaires. Ça fait que, guys, un immense merci d'avoir été parmi nous. Sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. So guys.